Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission, euh, émission Radar 95 du jeudi euh, 5 mars euh, 2020, intitulée euh, Liberté individuelle versus intérêt particulier. Alors, avant de rentrer en, en plein dans le, dans le sujet, déjà sur l'affiche, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons un, un tableau qui a été redécouvert assez récemment dans une collection et donc c'est euh, c'est Nicolo par Leonardo. donc effectivement c'est Nicolas Machiavel par Leonardo Vinci donc c'est un tableau qui a été redécouvert récemment dans une collection euh, française et c'est peut-être euh, un portrait euh, euh, de Machiavel euh, euh, certain. voilà donc euh, je pense que les experts nous diront ça euh, dans les quelques années qui viennent. Voilà, pourquoi pourquoi Machiavel Parce que souvent, Machiavel, c'est un petit peu comme Mani, euh, d'où coule le manichéisme. C'est-à-dire, beaucoup de gens en parlent, peu de gens l'ont lu, et souvent, on, on, on dit de quelqu'un qu'il est machiavélique, comme si c'était une espèce d'être cynique, et, euh, et désabusé, et prêt à tout. Euh, une espèce d'opportuniste et en fin de compte non, Machiavel pour moi ça a été peut-être un des pères des, sens, des sciences sociales quelqu'un qui a étudié ce qu'est le pouvoir dans sa nature et comment le pouvoir corrompt et comment le pouvoir absolu corrompt absolument mais il a aussi compris la mécanique, euh, je dirais, anthropique du pouvoir, qui fait que le pouvoir passe toujours euh, par, par, une, par différentes phases, et à la fin, il y a toujours une décadence qui fait qu'un euh, empire, euh, quel qu'il soit, finit toujours par s'effondrer, et donc c'est plutôt quelque chose euh, d'extrêmement de, de, positif. Euh, surtout pour ce que l'on vit actuellement et socialement euh, dans ce qu'on appelle encore euh, la, la France, l'état-nation euh, français, l'état-nation, je dirais, euh, néocolonial français et euh, tout euh, ce que subissent euh, les peuples qui vivent euh, sur les territoires que gère euh, cet État français. Et donc pour parler euh, de cela et pour revenir, voilà, eh bien, je, je vais directement faire un petit clin d'œil à travers une citation de de notre ami Niccolo Machiavelli, parce que bon voilà, les français ils sont un petit peu comme ça, ils aiment bien tout récupérer, Leonardo da Vinci devient Leonardo Vinci et Niccolo Machiavelli devient Nicolas Machiavel, voilà on francise tout ça, et donc voilà ce qu'écrivait ce qu Nicolas Machiavel. Dans Capitolo della Fortuna, c'est-à-dire ça signifiera en français chapitre de la fortune, donc la fortune ou la providence ou quelque chose d'immanent, un petit peu pour faire référence à, à l'autre petit cron euh, qui estime qu'il est au pouvoir parce que d'une certaine manière une force immanente aurait décidé euh, qu'il qu deviendrait puissant. Donc voilà, c'est pour lui que je cite. Euh, euh, notre ami Niccolo Machiavelli, qui a quand même vécu de 1469 à 1527, donc entre le 15e et le 16e siècle, dans cette période euh, de la Renaissance, et voilà ce qu'il disait, personne ne, sait de qui, euh, euh, personne ne sait de qui elle est la fille, donc en parlant de la fortune, ni de quelle race elle est née, ce qu'il y a de certains seulement c'est que Jupiter lui-même redoute son pouvoir. Et donc j'espère bien que Jupiter lui-même, ou son ridicule avatar, va redouter le pouvoir de la fortune et de la providence, parce qu'effectivement, ce pouvoir est absolu, et on va lui montrer quelle est la véritable nature du pouvoir, qui est euh, d'être stochastique et naturel. Voilà, donc je remercie franchement euh, euh, Nicolas Machiavel pour cette formidable analyse, parce qu'il dit que Jupiter lui-même redoute le pouvoir de la fortune. Donc, on en est où aujourd'hui Moi, euh, on, a, on fait cette émission parce que je, je suis parti au auprès de ma vieille maman qui a des problèmes de santé, voilà, et donc euh, on a été obligé de l'hospitaliser dans le Morbihan et euh, le lendemain de son hospitalisation, très gêné, le personnel hospitalier et les infirmières euh, m'ont appris à moi et à mon fils, qui étaient sur place pour euh, nous occuper de sa grand mère et de ma vieille maman, que les visites n'était plus autorisé par le préfet. Donc, euh, pour cette histoire de coronavirus, euh, on allait empêcher les familles euh, de voir leurs proches. Alors, je pense que quand on est gravement malade, ne plus voir ses proches, et euh, eh bien au niveau psychologique, c'est pas franchement bon pour la santé. Et que s'il si avait fallu prendre des mesures, je dirais sanitaires, et eh bien le port de masques chirurgicaux la désinfection des mains et le port de gants, euh, des surchaussures et des blouses auraient suffi. Voilà, et donc aujourd'hui, au niveau sanitaire, des gens qui ne sont pas élus et qui sont nommés euh, par le président de la République et qui sont l'exécutif local décide euh, qu'on euh, ne pourra plus voir de proches malades. Voilà. Mais on ne te laisse pas voir ta mère, mais est-ce que tu peux, tu peux quand même lui parler Alors on a le droit à un appel par jour, parce que tu imagines que sur une structure hospitalière, ils peuvent paraître emmerdés euh, mmh. plusieurs fois par jour euh, par téléphone. Donc il y a, y a intérêt... pas d'autre moyen que... Donc il y a intérêt à avoir des familles réduites et non dispersées, ce qui n'est pas le cas euh, de la famille à laquelle j'appartiens. Donc aujourd'hui, enfin... Bientôt, du 15 au 22 mars, on va vous appeler à aller élire euh, des maires. Eh bien ces maires ne sont pas le pouvoir exécutif local, vu que s'ils décident dans une région agricole qu'ils refusent les épandages, ou s'ils décident parce qu'il y a eu... Euh, euh, une, une entreprise classer ses vaisseaux sur le territoire de leur commune et que, eux, ils aimeraient bien que cette entreprise soit fermée vu les risques qu'elle fait courir et eh bien le préfet aura gain de cause ou même pour parler mieux par rapport aux nuisances du transport aérien et aux plateformes ADP en région parisienne que ce soit sur le Val-de-Marne, val doise val ou la Seine-Saint-Denis et eh bien le préfet pourra signer à la place euh, je dirais de, de, de représentants régionaux euh, pour, euh, voilà, pour accepter euh, les nouvelles nuisances qui vont être générées par l'augmentation du trafic aérien. Et là, actuellement, tous ces gens qui se prétendent d'opposition, euh, qu'il s'agisse du Rassemblement national de Mécouille ou de cette France Insoumise de merde, tous ces gens qui sont dans les médias pour, pour faire élire leurs candidats, et eh bien ces gens-là, non seulement ils font l'impasse euh, sur... Euh, la catastrophe écologique gravissime euh, de juillet dernier à Hachère par rapport à, à, à l'unité de floculation de l'usine de la SIAP. Enfin, tout ça, ils font. Pourquoi est-ce qu'ils font l'impasse là-dessus Parce qu'ils croquent, tous ces partis politiques croquent une partie des 1,2 milliard d'euros annuels du budget de cette grande euh, structure, qui est la deuxième euh, usine au monde euh, de d'assainissement des eaux après celle de Chicago et donc effectivement le mouvement Europe Écologie Les Verts ou ces gens-là qui ont des élus au Conseil régionaux et qui depuis des décennies ont refilé au groupe si euh, la gestion euh, entre guillemets de la sécurité de ces installations et eh bien se retrouvent un petit peu impliqués dans la gabegie sanitaire et sociale euh, que représente la très mauvaise gestion. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'aérien. Oui. Euh, Est-ce qu'ils ont pensé à, le, à mettre sur les avions la fameuse vignette Critère quand ils survolent l'île de France Alors non, mais non seulement ils ne pensent pas à ça, mais ils sont en train de faire la promotion d'un référendum d'initiative citoyenne de mes couilles, alors qu'il y a eu un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 par rapport à la gouvernance de l'Union européenne, donc qui a été gagné. Par les peuples français en disant que nous n'en voulons pas. pas. C'était pas un référendum de tékouille Non, c'était un référendum d'initiative présidentielle, vu qu'ils aiment tellement les présidents qu'ils veulent en élire maintenant tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils, ils posent le problème de manière fausse, ils disent est-ce qu'il faut qu'Aéroport de Paris soit privé ou public, alors que le vrai problème, c'est est-ce qu'on doit augmenter ou non le, le trafic aérien sur la région île de france voilà, voilà le vrai fond du problème écologique, sanitaire et social. Il faut réduire ce transport aérien parce qu'il génère des nuisances. Et brûler du fioul, enfin du kérosène, vu que le, le kérosène c'est du fioul spécial pour les aéroplanes, à 11 000 mètres d'altitude, ça n'a pas du tout le même impact sur la chimie atmosphérique que de le brûler au niveau du plancher des vaches comme les camions ou les véhicules diesel. Mais par contre, les gouvernements ont des politiques extrêmement dissuasives au niveau des taxes euh, par rapport aux conducteurs de véhicules diesel, alors que les transports aériens ont leur kérosène complètement détaxé. Et si on, doit, si on devait parler du commerce international, parce qu'on va parler du coronavirus, parce que si on nous emmerde au niveau local avec quelque chose qui n'est pas une, une pandémie en France, et qui n'est pas encore une épidémie en France, mais qui, est, qui est déjà une épidémie en Chine, et eh bien c'est tout simplement pour des raisons de politique intérieure. C'est-à-dire que ça permet de, de rendre illégaux les rassemblements de plus de 5000 personnes et surtout d'essayer de rendre impopulaires les services de santé vis-à-vis -vis de la population. Voilà, parce qu'effectivement si on prenait des vraies mesures sanitaires, ça rapprocherait les citoyens des services de santé et chacun a d'énormes revendications euh, actuellement. Euh, que l'on veut nous faire croire que c'est uniquement par rapport aux retraites, mais non, c'est uniquement par rapport à la manière dont on traite les gens qui travaillent et qui produisent, par rapport à ceux qui donnent des ordres, voilà, par rapport à ceux qui touchent, qui touchent des indemnités par rapport à des gens qui sont déprivilégiés dans le cadre d'un système qui a été institué en 1789 sur une seule chose, l'abolition des privilèges. Et donc les bourgeois qui ont remplacé la noblesse sont la nouvelle noblesse. Mais cette noblesse, elle est, est militaro-industrielle et avec la constitution de 1958, a été imposé par le coup d'état du 13 mai 58, le coup d'état d'Alger et après l'opération résurrection qui a été l'annexion par les légionnaires du général Salan de la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle et eh bien tout ça dans le contexte d'un coup d'état euh, militaire a été imposé dans le cadre d'un référendum qui lui par contre a été respecté et respecté jusqu'à aujourd'hui donc on voit que ça fait maintenant plus de 61 ans qu'on vit dans un système qui est une dictature constitutionnelle et qui ne tient pas compte eh bien, des libertés individuelles et c'est là où ben, ben, par rebond successif je reviens au vrai sujet liberté individuelle versus intérêt particulier alors souvent on nous dit les particuliers en nous faisant croire que ce qui est particulier le particularisme euh, euh, représente l'individu c'est faux ça représente une certaine forme d'individualisme, mais l'individu ce n'est pas l'individualisme. Il faut bien comprendre que l'individu est beaucoup plus proche de la nature et donc il y a des structures solidaires naturelles, par exemple la famille est une structure naturelle solidaire alors que la société anonyme n'a rien d'une structure solidaire et n'a rien d'une structure naturelle. Et donc. Tout ce qui est contre nature et contre la nature eh bien est nuisible pour les individus mais aussi pour les espèces. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, eh bien, au début on est complètement dépendant quand on est un enfant. Si la mère ne nous donne pas du lait et après à manger, eh bien on crève. Si elle ne nous éduque pas eh bien on devient un crétin. Et ensuite, on est sur le palier, je dirais, de, de, de l'âge mur, de l'âge d'or, et on croit que l'on est éternel, un peu comme le, le, le petit abruti que j'appelle le petit pron, avec sa bande de criminels ministres millionnaires actuellement qui se prend pour le roi du pétrole et d'ailleurs qui a pour ami des criminels qui sont effectivement rois du pétrole. Mais... On oublie à ce moment-là que comme tout le monde on va vieillir. Et qu'à un moment, on a, quand on vieillit, on n'a plus la moelle, on ne peut plus travailler. Hein. Et euh, eh bien on a besoin à nouveau de la solidarité naturelle pour pouvoir survivre et vivre. Et bien ce qui on est perd valable, en autonomie. On perd en autonomie et parfois même on perd totalement son autonomie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est valable pour un individu est valable aussi pour une espèce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de disparition d'espèces la plus grande de tous les temps. Et ce qui est remarquable sur cette, sur cette période d'extinction d'espèces, qui est la plus grande de tous les temps, c'est qu'elle se produit dans le cadre d'un réchauffement climatique global qui, dans le passé, ont toujours été favorables à la biodiversité. Donc on voit bien que la raison de cette plus grande disparition d'espèces n'est pas du tout liée au réchauffement climatique, mais à des activités anthropiques industrielles, à une pression anthropique, à la fois démographique, industrielle et militaire, qui devient insupportable à la nature. Et c'est cela qu'il faut dire. Et aujourd'hui, ces sociétés qui se font structurer avec, avec leurs oligarchies privilégiées qui se sont structurés dans le cadre de systèmes complètement pervers qui nous font croire que l'élection c'est la démocratie alors que ces systèmes électoraux permettent à des minorités d'imposer euh, leur point de vue à des majorités vu qu'actuellement en France, il y a entre 7 et 8 électeurs sur 10 du corps électoral qui désapprouvent totalement l'ensemble des politiques mises en œuvre. Donc on arrive bien à des systèmes pervers qui mettent euh, en, en danger la vie des femmes et des enfants, la vie des peuples, euh, à travers l'amiante, à travers le nucléaire, et qui veut faire croire euh, qu'ils prennent en compte euh, nos, nos, nos simples exigences vitales, je dis bien exigences vitales, qui est euh, le respect de notre santé, euh, le respect des anciens, et bien ces simples exigences vitales et naturelles, ils les potent en touche et ils nous font croire qu'ils en tiennent compte en instrumentalisant ce qui est une épidémie en Chine, pour des problèmes de politique intérieure en France et ça c'est extrêmement grave et il faut le dénoncer. Donc Elisa Pilarski, cette jeune femme qui s'est faite dévorer par une meute de chien alors qu'elle était enceinte de six mois. Une jeune femme dévorée par une meute de chien, ben, qu'est ce qu'on apprend par euh, le site de France Info On apprend que le lobby de la chasse euh, et le lobby des marchands d'armes, parce que ben, oui la chasse ce sont aussi des armes, et bien ils ont réussi à faire passer euh, l'idée que les analyses génétiques étaient vraiment trop chères, et que donc après tout, on ne pourrait jamais vraiment savoir euh, qui avait dévoré cette pauvre femme. Eh bien moi je dis c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable quand le premier magistrat français soutient euh, de, de manière médiatique euh, une pratique sanguinaire et féodale qui est la chasse à courre. C'est proprement scandaleux et antidémocratique que l'on veuille dans des médias de masse nous dire que l'on ne saura jamais le Fin mot de cette criminelle histoire et de cette sanguinaire histoire pour quelques affaires de gros sous par rapport à des analyses génétiques. Et aujourd'hui, effectivement, si on interdit aux gens d'aller visiter leurs proches dans le Morbihan par un, un décret exécutif d'un préfet qui est nommé par le président de la République... C'est tout simplement parce que le port de masques chirurgicaux, de blouses, de chaussures et de gel pour les mains, eh bien, ça a un coût financier. Et aujourd'hui, notre santé passe derrière l'économie. Notre santé ne retraite pas derrière l'économie. Et j'ai vu j'ai vu sur une chaîne, euh, une chaîne qui s'appelle Arte, des gens interviewés, et notamment un responsable euh, de, de l'hôtellerie, qui racontait par rapport à cette pseudo-épidémie de coronavirus en France, que lui, il exigeait euh, un allègement des charges sociales. Donc déjà, c'est le vocabulaire du patronat, il ne pas de cotisations sociales, il parle de charges sociales et aussi un allègement fiscal. Et donc voilà comment les industriels de l'hôtellerie se soucient de la santé des Françaises et des Français. Eux, pour eux, c'est une perte de touristes. Pour eux, le brave touriste chinois, il faut qu'il vienne, il faut qu'on lui prenne... Euh, c'est pas... C'est c'est... Euh, euh, c'est Renne-Mibi. C'est Renne-Mibi, il faut qu'il qu envoie le pognon, mais on n'en a rien à foutre de notre santé. On ne sent pas les yuks, Voilà. Parce parce qu'il y a des gens, ils veulent s'en faire des nouilles encore. Et donc, aujourd'hui, il faut bien dire que cette violence, cette terrible violence, parce que c'est une violence contre la vie des Français, c'est-à-dire, c'est une mise en péril, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Et donc moi, j'accuse les préfets de mettre en place une politique qui met en danger la vie des Français. Ces gens-là, pour moi, doivent être arrêtés par la police le plus rapidement possible parce que ce sont des malfaiteurs. Ce sont des malfaiteurs au sens étymologique du terme. Et là, j'ai à côté de moi un ami... Euh, monsieur Fabrice David euh, qui est un habitant de Franconville et je. je moi Pierre Roulier alias Roger Nimaud, j'ai effectué sur à sa commande un petit visuel dans le cadre de cette unique campagne euh, euh, électorale pour élire des, des guignols qu'on appelle les maires qui de toute manière devront baisser leur pantalons si le maire euh, décide. Euh, qu'on pourra pulvériser des pesticides ou installer la 5G dans leur commune. Voilà. Et donc, euh, on va, on va peut-être montrer le, le visuel dont il s'agit avant, avant d'en parler, mais euh, il y avait une petite, une petite affichette en noir et blanc avec marqué qu'avec qui Provoque, provoquer Franconville écologie, c'est comme tuer le chien de John Wick. Alors effectivement, on avait repris l'affiche de ce film John Wick où on voit cet acteur qui s'appelle Kenurive. Ken Rive. et sur lequel sont braqués des armes. Et alors euh, mon ami Fabrice David est attaqué par l'élu Kaveki pour menace de mort. Pourquoi Parce que sur l'affiche il y a des armes et que donc et il y a le mot tuer et donc arme et tuer ça veut dire qu'on veut tuer madame Kaveki. Mais on pourra remarquer peut-être, alors je, je me trompe peut-être, mais qu'il me semblerait que toutes les armes sont braquées à bout portant euh, et bien sur Kenuriz Hein Et donc, Kenurive, c'est celui à qui, à qui on a tué le chien. Et donc, Kenurive ne braque pas une arme sur l'affiche. Voilà. Et donc, et c'est donc, à la fois aujourd'hui sur la liberté d'expression. Nous, on a une, il y a une vidéo de V République euh, que, que d'ailleurs on a diffusée avec mon ami Fabrice David. Une vidéo de V République qui s'intitule « Ma chronique orange » en anglais et « Orange Macronique en français. Et donc, ce, ce réalisateur... Il est ukrainien, donc il a, qui, a, qui a choisi ce pseudonyme de Véret Public, parce que, bon, on sait très bien que euh, être opposant en Ukraine, ça ne plaît pas trop à, à des grands démocrates comme Monsieur Vladimir Poutine, donc il a, il a choisi de prendre un pseudonyme. Et donc, cette vidéo, moi, quand j'ai essayé de la, de la publier sur la page radar YouTube, eh bien, j'ai tout de suite été menacé, elle a été retirée, alors que je ne la publiais pas en public, elle était juste seulement réclamancée et eh bien elle a été effacée et j'ai été menacé, on m'a menacé de fermer la page Radar YouTube. Mais je vais aller un peu plus loin. Sur Dailymotion, j'ai publié sur mon compte cette vidéo et sans aucun préavis, mon compte a été supprimé. Et donc, voilà la liberté d'expression. Et là, effectivement, il y avait de la violence. Et quand YouTube m'a menacé On m'a menacé parce qu'il y avait de la violence dans la vidéo. Mais toute la violence de cette vidéo venait d'images qui étaient sur YouTube et sur Dailymotion. Tu en as parlé au CNIL pour ton compte euh, Dailymotion Non, non, non, je pas besoin d'en parler au CNIL parce que de toute manière, quand mon compte que Facebook les données... a été fermé pendant 4 mois, pendant les, les dernières prévidentiennes... Les données t'appartiennent, anciennes... Roger oui, mais ces données... Tu les as perdues, tes données oui, j'ai perdu mes données, mais peu importe. Le, le, le, actuellement, le CNIL, comme, comme toutes ces verrues, euh, comme, comme euh, tout bon, il est quoi, tout bon Une verrue. Non, non, mais c'est quoi son, son qualificatif C'est le, le médiateur. de la République. Attention. Alors, alors, alors, alors, alors, le médiateur de la République. Dans les médias de masse, Monsieur Toutbon, médiateur de la République, s'est plaint qu'il avait du mal à y arriver avec 30 000 euros par mois. Eh bien, Monsieur Toubon, fermez votre petite bouche. Fermez votre petite bouche. Parce que des Français qui gagnent 30 000 euros par mois, il n'y en a pas beaucoup par ici. voilà. Et donc, il faut réellement raison garder. Mais aujourd'hui, euh, permettre à des voyous comme Monsieur Macron de parler de démocratie. Des petits voyous. Des petits voyous, de parler de démocratie, c'est inacceptable. Et donc, il faut réellement qu'il y ait des gens qui disent très clairement Moi, je veux qu'on me mette en prison, et je pense que je l'ai dit, les préfets sont des malfaiteurs, et le chef des préfets est un voyou. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, je, je, je suis quasiment abonné, euh, abonné aux, aux hôtels de la République, comme dirait notre ami euh, qui, vient, qui vient assez régulièrement. Tout d'abord, sur quelque chose de très sérieux, très sérieux on nous dit qu'il faut du gel hydroalcoolique contre le coronavirus, eh bien, c'est surtout le gel hydroalcoolique. Est-ce que vous croyez que c'est le gel qui est important Non, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est vraiment le, le, le coronavirus. Non pas la panacée, ce, ce serait bien exagéré. Mais en tout cas, une friction alcoolique sur les mains est extrêmement efficace contre le coronavirus. Et alors, ce qui est encore le plus efficace, c'est l'élixir du sous-commandant David, qui consiste en une décoction de vodka, de propolis dans la vodka. Malheureusement, il faut le laisser incuber, infuser trois mois. Et donc, je crois que tous ceux qui nous écoutent et qui feront cette délicieuse décoction de propolis, eh bien, malheureusement, ce sera prêt après, après l'inévitable après, euh, eh oui, épidémie qui nous, attend, qui nous attend, il faut bien le dire elle est inévitable. En tout cas, l'alcool est extrêmement efficace contre le coronavirus, Covid. Par contre, contre le macrovirus 49.3, eh bien, euh, le gel de Vaseline n'apporte qu'un réconfort extrêmement passager. Et je vais repasser la, la parole à notre ami Roger Nimot. Alors oui, euh, il, faut, il faut parler des mots, parce que pan, Démis. alors il y a deux choses il y a pas le préfixe qui veut dire tout et démi comme des dé, dé, mots comme dans démocratie, euh, peuple tous les peuples, ça veut dire c'est une, une contagion qu'on voit dans plein de pays mais, mais attention, c'est une épidémie dans plein de pays, mais épidémie épiphénomène épidémie, euh, épidémie ouais. non, justement c'est localisé c'est à dire c'est c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'il à condition qu'il y ait un certain taux de morbidité et de nombre de cas. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémie en France, mais il y a épidémie en Chine. C'est-à-dire que ça, c'est la réalité. Et ce qu'il faut bien comprendre par rapport aux épidémies, parce que, euh, euh, il y a, on peut faire deux choses contre une épidémie. Un, l'entrée du virus. Donc... Limiter le commerce international, le transport aérien et le tourisme. C'est évident, c'est évident. Mais au, au niveau économique, ça ne le fait pas, donc ils ne le feront pas. Deux, freiner la propagation. et eh bien, freiner la propagation, distribution de masques chirurgicaux aux populations. Voilà. Et si l'État français ne fait pas ça, c'est que l'État français ne fait pas ce qu'il faut pour protéger les peuples français. Point barre. Maintenant, maintenant, il y a un règlement sanitaire international qui est imposé par l'OMS. Hein et l'OMS n'intervient pas sur les contaminations nucléaires. Pourquoi Parce qu'elle est sous contrat avec l'AIEA depuis 1959. Donc voilà. Donc même l'OMS ne se préoccupe pas de la santé des peuples euh, et de la santé, je dirais, pandémique. C'est-à-dire au niveau de tous les peuples. Donc, après cela, je vais rappeler que la peste noire a fait 25 millions de morts en Europe entre 1347 et 1352. Et alors, ça a été terrible cette peste noire, sauf qu'en Angleterre, suite à cette peste noire, eh bien, les nobles avaient un tel déficit de main d'œuvre que pour avoir des cerfs qui cultivaient leurs terres, ils leur donnaient une maison et un terrain et un jardin qui leur appartenaient. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, dire au peuple euh, il, va, il y a des épidémies euh, tremblées chez nous mais en plus payer, payer. non, réellement réellement, quand il y a une épidémie et que des millions d'hommes disparaissent et eh bien malheureusement il y a des contre-coups positifs parce que l'homme avec ses progrès eh bien, il a augmenté sa démographie et effectivement quand on a mis des intrants euh, chimiques au lieu des intrants naturels quand on a utilisé des pesticides chimiques eh bien pendant un temps assez court, les rendements sur les récoltes ont augmenté. Ah, on a tué la terre, comme dit le couple de Ah, on a tué les vers de terre. Ah, on a bien bousillé les oiseaux. Ah, on a bien bousillé les insectes. Mais pendant un temps court, on a eu beaucoup plus à manger. Donc, qu'a fait la population Elle a augmenté au niveau démographique. Et donc, on a encore accentué la pression sur la nature. Et donc, on voit bien que pour un progrès technique ou scientifique, il y a parfois dix régressions. Mais pour une solution, dix nouveaux problèmes. Et donc, il va fa peut-être falloir, au niveau euh, politique et idéologique, prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réduire la démographie. Exactement. Personnellement, comme je ne suis pas ni Adolf Hitler, euh, ni Mussolini, euh, ni Trump, je ne préconise pas euh, la guerre, les armes nucléaires ou euh, provoquer euh, des pandémies, parce qu'il semblerait quand même que, que ce, ce virus sera échappé dans un laboratoire euh, chinois. Hein. Voilà, bon, et puis il faut, il faut rappeler que la grippe espagnole.. La grippe espagnole, elle a eu lieu après la Première Guerre mondiale. 1918-1919, elle fait 50 millions de morts, c'est-à-dire le double de morts que les, les morts a provoqué cette terrible première guerre mondiale, dont on peut voir un film d'ailleurs actuellement qui est assez bien, qui a un formidable plan, plan séquence, on voit un petit peu le, le sort des, des, des pauvres, des pauvres euh, citoyens, des différents peuples qui se sont retrouvés dans des tranchées à se prendre des puits d'obus euh, sur la gueule, qui ont été défigurés, euh, gazés voilà, gazés, et gazés un petit peu comme euh, le gilet jaune, voilà. Alors le sida, le sida eh bien il existe de manière Endémique de manière prouvée en Afrique depuis 1920. Seulement, depuis 1980, effectivement, il y a une pandémie de sida qui a fait actuellement 32 millions de morts sur toute la planète. Voilà, donc je dis que c'est des chiffres. La variole. La variole, elle tuait 50 millions de personnes par an. La variole tuait 50 millions de personnes par an. Voilà. Entre 1950 et 1970. Et là elle aurait tué entre 300 et 500 millions de victimes au XXe siècle, la variale. Donc on dit, on dit qu'elle a été éradiquée en 1980, selon l'OMS, et donc elle fait partie, euh, des... pourtant elle fait partie des arsenaux biologiques sud-égaux, c'est-à-dire que tous les grands laboratoires 4, que ce soit en fédération de Russie, euh, aux états unis d'Amérique, euh, en République française, dans la République populaire de Chine, et bien, tous les laboratoires 4 ont des souches euh, de variole enfin, euh, qui a pourtant été éradiquée et qui faisait, rappelons-le, 50 millions de morts par an. Quant au choléra, qui lui est lié une bactérie comme la peste, eh bien en 1817, il y a eu entre 1,3 et 4 millions de morts. Voilà, donc, et n'oublions pas quand même que la, ce, tous les ans, il y a, a 36,5 millions de morts à cause de la spéculation sur les produits alimentaires de première nécessité, c'est-à-dire 100 000 personnes meurent de faim, de maladies de faim, tous les jours sur la Terre. Donc, ces gens-là, avant d'ouvrir leur petite bouche, ils devraient renseigner les gens sur la réalité, la réalité chiffrée de la mortalité de, de phénomènes euh, économiques et sociaux. Voilà. Et on doit expliquer aux gens que, ce que, la, que les mots que provoque l'argent ne peuvent pas être guéris par l'argent. Et les mots que provoque la science ne peuvent pas être guéris par la science. Et les mots que provoque la technologie ne peuvent pas être guéris par la technologie. Et ce dont souffrent les hommes, c'est du bris, c'est de ces putains d'orgueil. Ce sont des singes coléreux et orgueilleux que les hommes, qui se prennent pour des demi-dieux. Et, et à chaque fois, comme l'a dit notre ami, Machiavel. à chaque fois que l'homme pêche par orgueil, eh bien, eh bien, il le paye, il le paye, mais malheureusement, ce sont les peuples qui le payent. Et quand les États pêchent par orgueil, ce sont les peuples qui le payent. Et aujourd'hui, je dis à tous les peuples, on va vous demander d'entrer en guerre, on va vous dire, la Turquie, c'est des salopards, et les musulmans, c'est des salopards, et ceux-là sont des salopards, et il faudrait éradiquer tel ou tel. Ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas entraîner par ces gens qui sont de grands nuisibles, qui ont les fesses bien au chaud, qui ont les fesses bien au chaud et qui disent nous sommes l'opposition, comme j'ai entendu M. Jean-Luc Mélenchon dire, nous à l'Assemblée on fait notre travail. Et bien s'il devait faire un véritable travail pour le peuple, ce Mélenchon qui se prétend d'opposition, si elle voulait faire quelque chose pour, le, pour les peuples français, cette abominable bonne femme euh, qui s'appelle Marine Le Pen, eh bien il démissionnerait immédiatement. Et, ils appelleraient tous leurs élus, qu'ils soient maires, conseillers régionaux, sénateurs ou députés, à démissionner en masse. Et le problème actuel serait résolu en 15 jours maximum. Voilà. Donc, nos libertés individuelles. Eh bien, je le dis, aujourd'hui nous avons la liberté de nous taire. Profitons-en car ça ne va pas durer. Voilà. Aujourd'hui, quand je téléphone à notre ami Eric Peteta, j'ai un homme brisé par des injections de médicaments qui ont été faites à la demande d'un préfet. Et cet homme n'est soutenu réellement par personne, parce que chacun dit « Oh, il l'a bien cherché ». Il n'est pas tout à fait normal. Et effectivement, dire qu'on ne veut pas du nucléaire et de la bagnole, et qu'on en a de la civilisation de la bagnole et du nucléaire, eh bien oui, effectivement, ça pourrait être classé comme un doux, une, une, une Mais quand on ouvre ces médias de masse... On voit qu'ils sont financés par des groupes automobiles et qui te promettent quand tu achètes la dernière bagnole électrique que tu seras plus libre, que tu seras plus et plus machin. Mais c'est du grand n'importe quoi. Et donc, non, les libertés individuelles disparaissent quand les intérêts particuliers sont servis. Et aujourd'hui, les transnationales, fussent de l'agroalimentaire, fussent de l'énergie et quelles que soient les intentions des gens qui participent à leur conseil d'administration ne peuvent pas Eh la bien, tu as bien raison de me tirer la langue. Et, et, et tu peux le faire en toute impunité parce que je ne me présenterai jamais... Oui, non, pas pour, pour le moment, je ne présenterai jamais aucune élection. Et, alors, mon ami Fabrice David, je tiens à dire, je suis parfaitement solidaire euh, de, de lui. Et j'irai, quand, quand il passera en procès, j'irai, euh, parce que, à nouveau, il s'agit de la défense de la liberté d'expression. Et cet homme... Euh, Fais remarquer à juste titre, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'ADP, mais je veux que tu parles justement réellement d'écologie, parce que c'est de ça dont il faut parler. Parce que nos libertés individuelles dépendent de notre santé, et notre santé dépend de l'écologie. Et donc là, je vais repasser le micro, et vous allez voir que euh, sous ces dehors hors bouffons, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et de bien documenté, et il va nous parler des problèmes écologiques dans le Val-d'Oise. Et pourquoi il aurait aimé pouvoir être candidat, et pourquoi n'étant pas candidat, et justement, ne briguant pas un poste pour euh, devenir privilégié avec les privilégiés, eh bien, il a quand même des revendications écologiques. Parce que l'écologie, ce n'est pas l'escrologie politique euh, auxquelles nous ont habitué Mme Rivasi et M. Jadot. L'écologie, ce sont des gens de terrain. Et mon ami Fabrice David a toujours été quelqu'un de terrain. Je sais, je l'ai suivi au Lac Bleu. On s'est fait poursuivre par la police. Voilà. Mais il va vous parler d'écologie. Il va vous parler comment des gens laissent passer des camions, comment des gens veulent instituer des décharges, comment des gens étaient prêts à laisser des, des, des usines classer ces vaisseaux s'installer sur leur commune, et comment ce sont ces gens-là qui poursuivent mon ami pour menace de mort. Alors qu'ils ont menacé la santé de l'ensemble de leurs concitoyens. Je te passe la parole, Fabrice. Merci Roger. Et par le fin. Eh bien oui, effectivement, dans le d'Oise, il y a un certain nombre de problèmes écologiques très importants. On parlait tout à l'heure échanges débridés entre euh, tous les pays du monde. Et euh, à l'heure actuelle à Roissy, il y a un projet de nouvel aérogare, euh, de nouveau terminal qui doublerait, qui doublerait la, le nombre d'avions qui vont euh, se poser à, à Roissy. Non, on est, On dit qu'il n'est pas sérieux. Comme le fond les pseudo-écologistes de droite et de gauche de dire qu'on va être contre le terminal, le nouveau terminal. Le t 4 se fera de toute façon. Par contre, d'ores et déjà, on pourrait demander le couvre-feu sur les deux pistes sud de Roissy la nuit. Ça ne coûterait pas un centime, mais ça permettrait déjà d'impacter dix fois moins de personnes. Il y a d'autres projets encore assez hein. fou dans le Val-Doise, il y a des projets... Europa City, alors qu'est-ce que c'était Europa City C'était bétonner des terrains agricoles pour construire un immense centre commercial avec, attention, avec une piste de ski climatisée comme au Koweït. Oui, réfrigérée même en été, quoi. Réfrigérée même en été. Avec les canicules qui vont arriver. Exactement, exactement. Donc le président Macron a quand même eu un, un éclair de vicinité et il a euh, arrêté les frais sur ce... Euh, sur ce. Des dossiers, mais ce n'est pas le cas des élus du Val d'Oise de droite et de gauche. Vous avez par exemple Jean-Pierre Blazy, qui est le, le candidat du PS euh, au municipal à Gonesse qui veut toujours réaliser ce, ce euh, projet Europa City. Vous avez toujours Mme Kaveki, la présidente du conseil général, la bétonneuse de choc qui veut toujours réaliser ce projet. La pauvre. Lorsque le président Macron a, a, a jeté l'éponge sur Europa City, on avait l'impression qu'on qu l'avait massacré à coup de LVD. On disait c'est scandaleux. On méprise, on méprise les élus du Val-d'Oise, c'est un coup de poignard dans le dos. On aurait dit Madame euh, euh, Gabechi, on aurait dit euh, euh, une actrice euh, du boulevard du Grimm, puisque nous, émiss, nous émettons en direct à l'heure actuelle. De ce qui était le boulevard du crime, nous sommes dans, une, dans un ancien immeuble qui est un, un des rares immeubles qui date de cette époque où se trouve le théâtre de Jazet. Et le théâtre de Jazet, c'est un des plus vieux bâtiments de, euh, en tout cas, c'est le plus vieux théâtre de Paris. On ne se rend pas compte vu de l'extérieur. Ici, on est au De Jazet, un très sympathique euh, café euh, à la mode parisienne qui nous sert un, un excellent petit, euh, petit vin euh, derrière les fagots que je vous propose d'essayer de, à ne En tout cas, revenons, revenons à nos moutons et revenons au problème écologique du Val d'Oise. La décharge. La décharge. Voilà. La décharge euh, du, du, Les du... camions, là, c'est ce qui était prévu. Alors, de... Voilà. Il y, avait un magnifique... Il y a toujours un magnifique lac qu'avec mon ami Roger Limon, on a contribué à, à sauver dans le Val d'Oise. Ce lac s'appelle le lac Bleu. C'est un lac magnifique. Il est bleu parce que la nappe euh, de l'Albien, qui, la nappe, qui baigne la couche de craie, sourd par le fond du lac et donc ce lac est toujours extrêmement pur et d'ailleurs c'est là que, que faisait des, de la plongée euh, la dernière victime, une des dernières victimes du coronavirus qui était euh, un professeur de, de physique euh, dans la force de l'âge, il était dans la cinquantaine il était en parfaite santé puisqu'il faisait de la, de la plongée technique euh, au lac bleu et il a été contaminé par la, la fille d'un des militaires de la base de Creil qui avait ramené les Français de Chine et qui malheureusement avait attrapé le, le coronavirus en Chine. En tout cas, on a réussi à sauver ce lac, car les élus du Val d'Oise voulaient en faire une décharge de déchets plus ou moins inertes. Alors puisqu'on parle des, des, des projets fous du Val d'Oise, je vais quand même vous parler du projet d'Argenteuil du projet, euh, qui s'appelle Cap Héloïse. C'est magnifique. C'est le dernier, le dernier espace vert d'Argenteuil qui est euh, planté de magnifiques platanes qui ont plus de 100 ans, qui est à côté du pont d'Argenteuil qui, euh, qui a été croqué par les, les impressionnistes à la fin du 19e siècle. Et ce pont d'Argenteuil était entouré par deux parcs, il y avait un parc côté nord, un parc côté sud, le parc côté sud c'est le parc Héloïse, et le parc côté nord, eh bien les, les élus communistes, socialistes, et il faut dire... Les escrologistes verts. Escrologiste vert. Et voilà, les escrologistes du parti vert euh, l'ont fait raser ce parc nord pour faire un multiplex dans les années, il y a une vingtaine d'années. Et c'est resté un, un, un terrain vague pendant une vingtaine d'années. Maintenant, l'ancien maire euh, socialiste, M. Doucet, a voulu raser le côté sud, le parc sud du, du pont d'Argenteuil le fameux parc Héloïse où a lieu chaque semaine le, le, le sympathique et coloré marché Héloïse d'Argenteuil que, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment extrêmement sympathique ce petit marché, enfin ce grand marché qui a lieu sous les platanes euh, qui, qui rassemble des, des gens qui viennent de toute lîle de france pour acheter des produits euh, euh, exotiques surtout et bien euh, ce projet de raser ces arbres pour les remplacer par un centre commercial et un multiplex et aussi des bureaux et aussi des, des résidences Ça a été repris par l'actuelle maire de droite et si on ne fait rien et eh bien malheureusement les platanes d'Argenteuil seront rasées et euh, alors actuelle, eh c'est un des enjeux de la campagne Malheureusement, euh, on aimerait bien entendre nos camarades écologistes des et... verts, sur ce sujet. Je vais... Là, je vais, je vais m'arrêter sur, pro... sur les problèmes écologiques du val sinon ça, ça risquerait d'être long et un petit peu ennuyeux. Je repasse la parole à notre camarade Roger Nimot. Oui, enfin, moi, je préfère, je préfère ami à camarade. Camarades Alors, euh, c'est ce que Coluche disait, et Coluche disait, euh, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le syndicalisme, c'est l'inverse. C'est un petit peu ça à quoi je pense quand j'entends camarade, mais quand même, je tiens à, à aussi apporter ma totale solidarité à Gaël voilà, et euh, aussi euh, euh, à un ami qui, est, qui défend les sous-traitants du nucléaire. Ce sont des vrais syndicalistes alors ils font partie de la CGT et c'est par eux que j'ai jamais entendu pique-pendre sur la CGT parce que euh, et, euh, qui aime bien châtie bien. Euh, parce que dans le nucléaire effectivement il y a des responsables syndicaux enfin des, qui, qui, qui euh, négocient la peau de personnes ils estiment que on peut euh, négocier le fait d'aller travailler dans un endroit où de toute manière entre 50 et 60 ans eh bien, euh, qui mourra d'un cancer de la vessie ou d'autre chose. Voilà. Et donc euh, mon ami syndicaliste on, trouve ça complètement inacceptable, ce que je comprends d'ailleurs tout à fait. Et s'il a encore envie aujourd'hui, c'est parce que justement il a tellement bien défendu ses camarades de la sous-traitance du nucléaire, qu'il a été privé de travail et ce qui fait qu'il a été moins contaminé que les autres, mais ce qui ne veut pas dire pas du tout, parce qu'effectivement il rentrait avec leurs affaires, il les avait dans la machine, et donc la femme et les enfants profitaient des activités euh, du mari. Voilà, au niveau des radionucléides. Donc moi je voulais citer parce que tu as parlé de la base de Crail. Et donc moi j'ai lu un merveilleux article sur le blog de Pierre vous voilà, souvenez vous la, la dernière fois nous étions avec Pierre Méchkovski, et, et donc voilà, j'en cite un petit extrait. Deux cas de connard de virus sur la base euh, d'aviation de l'armée nationale insoumise vendeuse d'armes, emploi, CGT, CFDT de Craig. Voilà. C'est un petit, un petit exemple. Vous trouverez l'article euh, ben, sur. Vous euh, tapez Pierre Merechkowski, M-E-M-E-R-E. -M -E J-K-O-W-S-K-Y et c'est sur overblog.com mais si vous tapez merachkovski blog vous trouverez son blog et c'est c'est à la fois bon ce que je trouve bien avec Pierre c'est que c'est à se pisser de rire sur les godasses et à la fois c'est très profond parce que euh, par rapport à à, à Pavleski, donc il fait partie du comité de soutien à Piotr Pavleski, mais, mais, mais il, est, il a le même point de vue que moi, c'est-à-dire que moi je trouve qu'on doit donner le statut de réfugié politique, d'ailleurs si j'étais en responsabilité, je te donnerais le statut de réfugié politique si tu étais condamné à quoi que ce soit, mais on doit le donner à tous les gens qui effectivement ont eu les couilles de s'opposer un type comme Vladimir Poutine, bien qu'on peut quand même s'étonner que de brouiller la, la porte du FSD à Moscou euh, permette quand même d'après de s'extrader en France, là bon, on, va, on va passer. Mais par contre, ce que, ce que l'on ne comprend pas, c'est comment ce gouvernement des, voilà, euh, a pu donner, accorder l'asile politique à Piotr, alors que pour Juliane, ça a été euh, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, donc, Julian Assange, euh, au lieu de diffuser des, des, des, des vidéos euh, sous la ceinture, lui, il a quand même diffusé euh, des vidéos. Alors, ça se passait en Irak. Il y avait euh, un hélicoptère Apache, l'armée américaine. Il y avait deux journalistes de l'agence Reuters, Et ils finissaient en bits à cacher. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, y allait, on les, on les dégommait. Euh, moi, j'ai regardé la vidéo. Je ne confonds pas des, des appareils photo euh, avec... Euh, des, des, avec quoi ils les ont confondus déjà Parce que c'est impor, important de dire Ah oui avec des RPG Donc avec un lanceur de roquettes C'est un, un, un petit peu différent Et puis quand il y a la roquette au bout quand même Ça ne ressemble pas vraiment à un objectif Je ne connais pas beaucoup d'objectifs qui ont un bout qui ressemble à, à, une, à une roquette, voilà, mais bon ça ne les a pas empêchés d'être mitraillés et après quand, une, quand un véhicule est venu porter secours à ce journalistes, véhicule dans lequel il y avait, il il avait deux enfants autour, et eh bien ils ont remitraillé alors qu'il y avait des enfants, voilà, donc moi ce que je sais c'est que c'est ce qu'avait dit, euh, qu dit Julien Assange qui était responsable de Wikileaks à l'époque, parce qu'il avait été attaqué de tous côtés, et il avait dit, si c'est mort, sont conformes aux règles d'engagement. Alors, les règles d'engagement sont mauvaises, très mauvaises. Voilà. C'est ce qu'a ce qu dit Julien Assange le 25 juillet 2007. Et rien que pour cela, rien que pour cela, je dis qu'il faut donner le statut de réfugié politique immédiatement à Julien Assange. Et si cet actuel gouvernement ne le fait pas, eh bien, il sera jugé. Euh, dans le futur, à l'aune de, la, de sa décision présente. Voilà, il faut quand même euh, ne pas euh, laisser faire, dire n'importe quoi. Et moi, je, je, quand je parle de liberté individuelle, eh bien lui, les libertés individuelles se défendent individuellement. Moi, je n'ai pas besoin de mouvements politiques, je n'ai pas besoin de syndicats euh, pour défendre ma liberté. Ma liberté, premièrement, quand elle est individuelle, c'est la liberté de s'exprimer. C'est la liberté de dire. Et quand tout à l'heure, en boutade, je disais « nous sommes libres de lutter euh, encore pour un certain temps », effectivement, je pense que dès 2022, comme l'a annoncé avec beaucoup de tact Marine Le Pen, et eh bien, euh, ce qu'elle qualifie euh, d'activistes de, d'extrême-gauche, et eh bien, euh, seront considérés comme des mouvements terroriste. Donc moi, je veux bien être un terroriste non-violent parce qu'effectivement, depuis 2002, je jeûne tous les ans contre les arsenaux terroristes thermonucléaires français. Voilà. Et, et, euh, et il faut réellement que les gens comprennent que euh, 3,5 à 4 milliards d'euros sont dépensés tous les ans euh, dans l'entretien et je dirais même au-delà en négation du, du, du TNP dans le dans le, la, la mise au point et l'amélioration des arsenaux thermonucléaires français. Et moi, personnellement, euh, en tant que citoyen français, je refuse que quelqu'un menace des femmes et des enfants de les carboniser et de contaminer les territoires auxquels ils appartiennent pour des dizaines de milliers d'années. Tout simplement, ce n'est pas parce que je suis humaniste, c'est tout simplement parce que je suis un être humain, parce que je suis un être vivant et que n'importe quel être vivant est complètement antinomique avec les radionucléides et surtout les radionucléides artificiels. Pourquoi je dis surtout les radionucléides artificiels C'est que les radionucléides naturels sont contenus dans des roches dans la nature et c'est pour ça qu'ils que ont une dangerosité moindre. Par contre, les radionucléides artificiels, il y en a beaucoup qui sont des métaux solubles dans l'eau comme le césium-137 avec des demi-vies de 300 ans et ils ont une, une influence thérapeutogène énorme euh, sur les êtres vivants. Et au-delà de ça, leurs conséquences sont souvent des maladies du système nerveux et musculaire, et les cancers ne représentent qu'une toute petite partie de la morbidité euh, liée euh, aux contaminations nucléaires. Donc voilà, il faut parler ces choses-là, parce que ça, ce sont vraiment des choses sanitaires importantes, parce qu'il ne faut jamais oublier que les territoires français, sont les territoires les plus nucléarisés du monde euh, en relation au nombre euh, d'habitants et qu'actuellement qu on a euh, 58 réacteurs dont plus de 18 sont, sont en fermeture technique parce qu'ils ils vont tous bientôt dépasser les 30 ans d'activité, 30 ans pour lesquels les ingénieurs américains, souvent de Louis les avaient euh, conçus de General Electric. Et aujourd'hui, eh bien, on parle de nucléaire français, alors que l'ensemble des capacités de production hydroélectrique sont de technologie américaine, et sous licence américaine et que le seul réacteur nucléaire européen, l'EPR, le est le seul réacteur au monde qui, même avant d'avoir divergé en Europe, a fait tout de même des morts. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts sur le chantier à Flamanville. Donc, aujourd'hui, les seuls EPR qui ont divergé sont en Chine, parce que les normes euh, en Chine ne sont pas celles euh, de, euh, européennes par rapport au nucléaire et que s'il y a un grave accident nucléaire en Chine, eh bien pour eux, 200 à 300 000 personnes de mort, ce sera même pas mal. Donc, il faut raison garder. Je, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que euh, voilà, on a, on a un rythme un petit peu erratique. Voilà, on ne peut plus euh, faire tous les 15 jours. Euh, voilà, parce que comme je vous en ai euh, parlé, j'ai ma, ma vieille maman qui a des problèmes de santé et puis eh c'est quelque chose à gérer le jour le jour et comme je sais qu'elle va malheureusement rester hospitalisée et donc je ne pourrai pas la visiter sur les dix prochains jours, ni même aucune personne de ma famille, grâce au préfet du Morbihan, hein, je tiens à la remercier encore. Eh bien euh, eh bien, je vais en profiter pour faire une émission la semaine prochaine, dont je ne connais pas encore le sujet, mais je crois que, voilà, malheureusement, l'actualité euh, ne manquera pas d'apporter euh, au moulin de la réelle opposition son quota d'énergie. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous, à la semaine prochaine, pour une émission Radar. la semaine prochaine. Mais, et merci Marc, et, et n'oublions pas, n'oublions pas, ah oui, n'oublions pas, quel quel projet que je de... n'oublions pas que depuis octobre 2015, tous les jeudis, sans exception de 19h à 20h, eh bien il y a des militants qui ne font pas partie d'un syndicat ou d'un parti politique, qui exigent merci. la libération de gens prisonniers politiques, qui exigent l'abolition de la peine de mort, voilà, c'est très important, parce que c'est ça la liberté individuelle. Et cette liberté individuelle, c'est la nôtre. Et c'est pas parce que ça se passe en Arabie Saoudite que ça ne nous concerne pas. Au contraire, parce que les pseudo-marchands d'armes français réalisent d'excellentes affaires en vendant des armes qui notamment affament le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, cela nous concerne directement. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Thank uh you. -huh.